L'histoire se déroule dans un futur proche, où Haïti a connu une croissance économique et technologique sans précédent grâce à son développement rapide de l'intelligence artificielle et de l'énergie propre. Le pays est devenu une puissance mondiale et un modèle pour d'autres nations en développement. Le film suit les aventures de Dumax, un jeune scientifique haïtien talentueux qui travaille dans l'un des laboratoires de recherche les plus avancés du pays, Haïti Tech. Dumax et son équipe sont chargés de mettre au point un nouveau dispositif de voyage temporel qui pourrait permettre aux gens de voyager dans le temps et de changer le cours de l'histoire. Alors qu'ils testent leur invention, un accident se produit et Dumax et ses collègues sont propulsés dans un futur lointain, plusieurs siècles plus tard. Ils découvrent avec stupéfaction que Haïti est en guerre contre une race extraterrestre envahissante qui a dévasté de nombreux pays de la Terre. Dumax et son équipe sont accueillis comme des héros et sont invités à utiliser leur technologie avancée pour aider à défendre leur pays et à vaincre les extraterrestres. Avec l'aide de soldats haïtiens déterminés et de la technologie qu'ils ont développée, ils parviennent à infliger de lourdes pertes à l'ennemi et à repousser leur avance. Alors qu'ils se rapprochent de la victoire finale, Dumax et son équipe réalisent que leur voyage temporel a eu des conséquences imprévues sur leur propre avenir. En modifiant le passé, ils ont créé un futur radicalement différent de celui qu'ils avaient connu. Incapables de retourner dans leur propre époque, ils doivent faire un choix difficile, rester dans ce futur et continuer à lutter pour la survie de l'humanité, ou tenter de remonter le temps et de réparer leur erreur, risquant de tout perdre au processus. Après de longues discussions et de nombreuses hésitations, Dumax et son équipe décident finalement de retourner dans le passé pour tenter de réparer leur erreur. Ils réussissent à voyager à nouveau dans le temps et à arriver juste avant l'accident initial qui les avait propulsés dans le futur. Grâce à leurs connaissances et à leur technologie avancée, ils parviennent à éviter l'accident et à retourner à leur propre époque, où ils sont accueillis avec joie par leurs amis et leurs familles. Alors qu'ils réfléchissent à l'expérience incroyable qu'ils viennent de vivre, Dumax et son équipe réalisent que leur voyage temporel leur a permis de découvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux mondes, et qu'il leur a aussi enseigné l'importance de protéger l'avenir de l'humanité. Ils décident de continuer à travailler sur leur dispositif de voyage temporel, espérant un jour pouvoir à nouveau explorer de nouvelles frontières et aider à façonner un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.